Je vais vous poser quelques petites questions. Alors, je vous invite à faire la visite. Alors, un FabLab, c'est un laboratoire de fabrication. Le but, c'est de mettre à disposition de tout le monde des machines-outils à commandes numérique comme des imprimantes 3D, euh, des découpeuses fra... graveuses laser, fraiseuses numériques, découpeuses viniles, etc. Euh, le but de FabLab, c'est vraiment de pouvoir donner cet accès à absolument tout le monde, entreprises, en particuliers, euh, peu importe son niveau de connaissances techniques. On met à disposition des machines, donc comme j'ai dit des machines multi comme en numérique. Euh, ça peut aller de l'imprimante 3D la découpeuse laser, fraiseuse numérique, etc. Euh, on propose aussi un accompagnement euh, pour vous aider à prototyper vos objets, vos projets. On ne veut vraiment pas qu'il y ait de freins et donc euh, le service fait aussi que ce n'est pas que des machines qu'on met à disposition, mais il y a tout un service autour qui va permettre de vous aider. Alors euh, oui, si tu es un débutant, tu peux aussi venir. Euh, le Fab Lab, c'est une communauté. Donc on a, euh, on a euh, deux, Fab Lab, deux Fab Lab managers qui sont là pour vous aider. On a aussi des bénévoles comme Daniel qui est là-bas, qui vient nous aider aussi. Euh, quand vous venez dans un Fab Lab, en général, il y a, y a toujours quelqu'un pour vous aider. Donc euh, oui, si tu es débutant, euh, nous, on est là pour t'aider. Sinon, on ne fait pas le travail à ta place, c'est sûr. Ça, ce n'est pas le but d'un Fab Lab. Mais on va t'apprendre le mieux possible à gérer ton projet et à pouvoir le lancer tout seul. Alors l'enjeu euh, en tout cas de notre Fab Lab à nous, euh, nous euh, c'est un Fab Lab qui a pu voir le jour grâce à des subsides, un fonds fédéral, un fonds européen. Et donc nous... Les enjeux, le grand enjeu, c'est vraiment de créer euh, du développement économique, euh, de la création économique, création d'entreprise. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir euh, aider euh, le porteur de projet ou l'entreprise qui veut se développer euh, à pouvoir euh, aller plus loin dans son projet et pouvoir euh, bah, créer, voilà, créer votre entreprise, créer ce que vous voulez faire en tant que porteur de projet, en tant qu'entreprise, c'est vraiment le but de notre Fab Lab à nous. Alors au niveau des tarifs, euh, nous on essaye, encore une fois, comme on a des subsides, euh, on peut se permettre de pouvoir donner euh, nos services le plus, euh, de manière la plus accessible possible. Euh, on fonctionne sur base de trois abonnements différents. On a un abonnement à 250 euros par an pour les entreprises, 90 euros par an pour les personnes physiques, donc ça comprend les citoyens ou, euh, ou des indépendants par exemple. Ou des porteurs de projets euh, et 60 euros par an pour les étudiants ou les chômeurs et les gens qui ne travaillent plus. À partir de, du moment où vous avez votre abonnement, vous pouvez venir travailler toute l'année au Fab Lab, Vous réservez sur le site du temps machine. Vous pouvez utiliser ces machines. et Il y a une participation aux frais qui est demandée sur euh, l'utilisation des machines, la matière première, l'entretien. Donc c'est du prix coûtant. Ça veut dire que euh, la laser, par exemple, ça revient à peu près à 57 la minute. Euh, le, la 3D, euh, on fait 1€ l'heure, donc euh, ça correspond au prix euh, euh, électricité, prix du filament, etc. Euh, voilà, on essaie vraiment que ce soit le plus abordable pour tout le monde.